C'est excellent pour faire euh, des, des bruits d'insectes divers et variés. Parfait quoi, vraiment génial. Il ne manque plus qu'un pastis, Et c'est bon. Ah, c'est cuit. Vous voulez du rythme Du rythme oh. Sample méchant. Circuit rythme Du rythme Rhythm. <rire> cette vidéo, c'est pas possible. Restez concentrés, s'il vous plaît. Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans la boîte noire du musicien. Dans cette émission, dans la boîte avec Knarf. Aujourd'hui, le circuit Risen. Non mais tu vas te calmer un peu, là, ou quoi Oh Hein Un circuit Rhythm Circuit Rhythm de Novation, c'est lui Qu'est-ce que le circuit Rhythm Il y a deux H. Hey Google, combien de H à Rhythm en anglais Patienter un instant, bah non. J'ai pas le temps, Google! Réponds-moi! Je viens d'accepter un truc, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur J'accepte. Voilà, le circuit Trisome. Qu'est-ce que c'est? C'est un échantillonneur, un sampleur et un sampleur qui sample. Plus pratique. Vous connaissez tous les circuits, le circuit Prism donc c'est un échantillonneur, vous pouvez insérer vos samples à l'intérieur, vous avez huit pistes d'échantillons, de 1 à 8 ici, et ça va reprendre bah, tous les concepts liés au circuit que vous connaissez déjà. Donc en gros, vous allez avoir pour chaque piste des patterns, ici vous en avez jusqu'à 8, 4 sur la première page, 4 sur la deuxième page, vous voyez c'est organisé en colonne comme ça, sur la piste 1, j'ai mes huit patterns, je peux les déclencher, je peux les chaîner si j'ai envie, voilà. Et puis, euh, sur chacune des pistes, je peux mettre un sample. Prenons un projet de base. Je vais appuyer sur projet, je vais prendre un projet vide, par exemple celui-ci. Voilà. Et là, j'ai plus rien. Donc, si je fais « play », il ne se passe rien. Je peux aller sélectionner un échantillon d'usine. Là, je suis sur le pack « factory », donc le pack d'usine. Vous voyez, on peut sélectionner les samples sur cette zone et puis on peut aller de banque en banque. Il y a 8 banques, vous voyez le petit bouton, il s'allume, là, il bouge. Il y a 8 banques de 16 sons à chaque fois, donc 16 échantillons. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une autre. On a sonné. Un sample méchant Bref, vous choisissez votre échantillon par piste et vous allez voir, en plus, on peut rajouter plus qu'un seul échantillon sur une piste parce que sinon, c'est vrai que c'est pas drôle. Quoi. Bon. Alors là, mettons, je vais prendre un pied parce que j'aime bien jouer comme un pied, four to the floor, tempo. Allez, on va se mettre à 121, 122. faut plisser les yeux, regardez, pour regarder le tempo. Mais ça marche, ça marche. Regardez, 123, 124, 125, 126. Allez, 124. Ok, donc c'est facile, vous voyez, je viens de mettre mon échantillon. Mais là, mettons que je veuille au milieu, je veux mettre un autre truc. Je sais pas. Tiens ça, hop. Hop. Une piste, deux échantillons. Ça marche. Deuxième piste, je peux aller chercher, bah, je sais pas. Alors il n'y a pas que des percussions, hein. on peut aller sur les... il Y a des sonnettes aussi. Attends, je vais le prendre ce son. <rire> Je vais faire quelque chose avec ça, je vais le prendre, je prends ce son, donc. Ouais, OK, c'est trop rapide, mais regarde, je peux aller jusqu'à 32 pas par pattern. Donc là, j'appuie sur ce bouton, je passe à 32 pas et puis je peux le mettre sur la deuxième partie de mon pattern, ici, et donc maintenant, ce qui se passe. Ok cool. <rire> Troisième piste. Ok, j'aime bien ce son. Je l'aime ou je l'aime pas. Votez maintenant. <rire> en fait si je prends ce son là, ce que je peux faire c'est passer en mode note. Et là j'ai un petit clavier. Je sais pas si vous voyez. Et je peux jouer des notes. Je vais passer en 32 pas, et puis je vais enregistrer en live. Je peux mettre un clic si j'ai envie, Shift-clic. Voilà, je peux enregistrer en quantifié ou en non quantifié, en fonction de si j'appuie sur ce bouton. Vous voyez, quand c'est pas allumé, c'est non quantifié. Quand c'est allumé, c'est quantifié. Donc si vous jouez comme un pied, comme moi, ça va mettre bien dans les temps, c'est cool alors problème, j'ai pas réussi à jouer tout mon pattern. C'est pas grave, je vais aller dans pattern et puis je vais chaîner deux patterns, ce qui va me permettre d'avoir 64 pas. C'est parti <musique> C'est cool ou pas C'est cool ou pas La joie, le rythme Allez, du rythme, du rythme, du rythme Du rythme Bah bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Vos gosses vont adorer ça. Je peux mixer parce que c'est trop fort. <rire> bon, je vois bien que cette sonnette, elle vous dérange. La, je le vois bien. Mais je peux aller ici, regardez, j'ai des contrôles. Je peux aller tuner si j'ai envie. aller changer son start point, voilà comme ça je, je décale le démarrage, vous êtes dans ce sens-là vous, je décale le démarrage, comme ça j'enlève je, un peu d'attaque, ça c'est moins agressif, je peux régler sa longueur, ok. Ok, ça c'était pas mal. Si je fais Pattern Settings, euh, je peux dire que ça dure que 15 steps et non pas 16. Ce qui va me faire de la polymétrie sur mon pattern. Ok. Après, j'ai des effets, regardez. Je peux aller sur Effets, je peux mettre soit du Delay, soit de la Reverb. Et en fonction de où je me positionne ici, ça va être des presets de Delay ou des presets de Reverb. Et pour pouvoir appliquer la reverb ou le delay sur ma piste, comme ma sonnette elle est sur la piste 2, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du delay à concurrence de tout ça. Et puis je vais essayer. Et puis sur la piste 2, je vais monter ce potard. Ça va me permettre d'ajouter le delay sur la petite sonnette. Dans Mixer, je vais juste m'assurer que j'entends juste ça. C'est peut-être pas le bon preset. Ah, c'est bien. Un peu de réverb. J'enlève le clic. Pas mal. Ici sur la piste une, je peux mettre un low pass filter. Ok. Et là, je peux rajouter, si je veux, un high-pass filter sur cette piste, ici, écoute ça, de la reverb, c'est la 3, voilà. Et sur la 3, je vais aussi gérer le start point. Ok, on commence à avoir quelque chose, une basse, ça c'est pas mal. Gros son, very big sound. Puis même technique que tout à l'heure, je vais me mettre en 15 steps. Et là, je vais vous montrer un truc, vous allez voir. Il y a de la distorsion. J'adore la distorsion. Je vous ai dit que j'adorais la distorsion ou pas Sur cette basse, écoutez ça. La longueur, on va la réduire un peu. La slope, c'est-à-dire la pente. Voilà, je peux aussi, si j'ai envie, euh, mettre ce qu'on appelle un grid FX. Je fais Shift, grid FX, et là, je vais retrouver une grille d'effets temps réel que je peux déclencher avec mes doigts. Doigt 2 Doigt 3 je peux en mettre plusieurs en même temps, si j'ai envie ah, C'est classe Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer des scènes pour agencer nos patterns. Je vous ai montré qu'ici, dans les patterns, on en avait jusqu'à 8 patterns sur chaque piste, donc 4 sur la première page, 4 sur la deuxième page. On peut les chaîner, voilà, en, en, en mettant un peu ce genre de choses, mais je vais charger ce projet-là, par exemple, et en fait, ici dans Mixer, je vais retrouver une zone qui va me permettre d'enregistrer des scènes, c'est-à-dire des enchaînements de patterns, soit des patterns euh, directement, soit des chaînes de patterns. Par exemple, ici, je vais me mettre dans Pattern, je vais démarrer euh, cette première ligne. Je vais créer une scène avec ça, je vais la mettre ici, Shift. Hop, Ça y est, j'ai créé une scène. Donc ce bouton vert, à chaque fois que je vais appuyer dessus, ça va me remettre sur cette ligne-là. Ensuite, mettons que je veuille, euh, je sais pas, prendre ça, cette chaîne-là, cette chaîne-là, ça, ça, ça. Voilà, pour avoir ça, je peux en créer une scène. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Mixer, je fais Shift et je le mets sur le deuxième bouton. Voilà, là je viens de rappuyer sur ma scène 1 et ça y est, j'ai remis euh, tous mes patterns dans cet ordre-là. Je vais déclencher ma scène 2. Et vous voyez, je retrouve mon chaînage, celui que je viens de faire à l'instant. Cette fonction-là, elle est vraiment super pour le jeu en live parce que, en fait, ça vous permet d'éviter d'avoir appuyer avec plein de doigts sur des patterns, vous ne savez plus lesquels, quel chaînage, quelle, quelle partie, etc. Vous ne savez pas, on utilise les scènes directement, c'est beaucoup plus pratique. Alors, je vous ai dit que c'était un échantillonneur, donc on peut échantillonner. En fait, à l'arrière du Rhythm, on a des entrées et ça va nous permettre de brancher un appareil pour pouvoir l'échantillonner. Moi, je l'ai fait. Pour pouvoir échantillonner, il faut enregistrer ses propres échantillons dans un pack. On peut accéder au pack avec Shift-Pack. Vous voyez là moi j'ai par exemple trois packs qui sont chargés le premier pack c'est le pack d'usine mais je peux aller charger mon pack perso dans lequel j'ai fait mes propres échantillons euh, voilà le temps que ça charge ça charge mes échantillons et puis une fois que c'est chargé j'ai accès directement à mes projets j'en ai fait qu'un seul et en fait on peut l'écouter c'est un truc un peu bizarre expérimental d'accord bon ça donne ça En fait, c'est des échantillons d'une boîte à rythme que j'ai dans mon studio, et donc j'ai fait mes échantillons et je les ai chargés directement ici là. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour sampler directement avec le Rhythm, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur le site des sondiers, je vous mets le lien ici. Bon, et puis comme vous avez remarqué, j'ai pas d'alimentation branchée, j'ai juste les jacks ici. Vous voyez, les jacks audio, ils sont juste branchés. Mes packs et mes samples, je les ai chargés dans la petite carte SD qui est à l'arrière, voilà. En fait, ce que j'aime bien dans cet appareil, c'est qu'il se différencie pas mal euh, du circuit de Trax que vous connaissez sans doute déjà, en ce sens que, ben, on peut charger ses propres échantillons. C'est complètement différent en termes d'interface, euh, notamment pour les contrôles, parce que vous avez des contrôles qui servent uniquement à gérer les samples. Euh, alors que sur le Trax, vous avez deux pistes de synthèse, euh, quatre pistes de, de batterie et deux pistes MIDI. Donc, ça n'a rien à voir avec le circuit Trax. Par contre, le combo des deux, le Rhythm et le Trax, c'est vraiment un truc super puissant. Donc, je vous invite, si vous avez les deux, à essayer de faire un live avec. C'est vraiment un véritable plaisir, super fun, avec une interface hyper directe. Moi, j'ai adoré. Ce bien avec les circuits, c'est qu'on peut aussi les connecter à l'ordinateur. Je viens de rajouter un petit câble USB sur mon Rhythm. Je l'ai connecté à mon computer multimédia des autoroutes de l'information via l'Internet du cybervillage mondial. Et ici, je vais démarrer mon navigateur Internet. Et je vais aller sur Components, qui est l'outil grâce auquel on va pouvoir configurer et paramétrer un certain nombre de choses sur le circuit. Vous voyez qu'il y a plein d'options. Je vais aller sur Circuit Rhythm. Voilà. Hop là et là, on va retrouver bah, le moyen de pouvoir générer, euh, par exemple ici, j'ai mon Knarf Pack, Alors, je peux l'étendre et je peux voir tous les projets que j'ai, euh, il y en a un qui s'appelle User Session, je peux voir les samples, voilà, les samples PCM, je peux euh, ensuite euh, charger un pack de Toki Monster là par exemple, ici, Toki Monster, on peut, euh, en, en cliquant sur ce bouton Send to Circuit Rhythm, l'envoyer directement sur le Rhythm. Moi, je l'ai déjà fait, je vous montre, et c'est parti. Et dans le circuit rhythm, là, dans Components, là, on peut aussi faire son propre pack. Donc, comment ça se passe euh, Vous voyez, là j'ai fait euh, New Pack là-haut. Et euh, en fait, je peux faire un, carrément un drag and drop, euh, glisser-déposer de mes échantillons sur les pads. Vous voyez, il y a quatre euh, pages de pads qu'on peut utiliser. Euh, je peux aller chercher dans le cloud, dans mon circuit, je peux uploader mes propres échantillons. Euh, vous voyez, il y a 228 secondes euh, d'échantillons qu'on peut mettre euh, directement via Component. Je crois que chaque échantillon doit faire euh, jusqu'à 32 secondes de mémoire. Et puis ici, vous voyez, il y a une rubrique Grid Effect. Euh, c'est les effets qu'on a quand on clique sur Shift Grid FX. Vous voyez, c'est cette petite zone là avec laquelle je m'amuse depuis tout à l'heure. Et ici, on va pouvoir mettre des beats repeats si on veut. Voilà, Ici, je peux aller paramétrer si c'est... Euh à la croche, à la double croche, à la triple croche, qu'on veut. On peut mettre du triplet si on veut. Et puis ensuite, ça, on peut l'envoyer directement dans le circuit et avoir une configuration de grid FX qui vous est propre, qui est complètement personnalisée. Et alors, vous voyez, il y a même d'autres effets. Il y a le reverseur, le Gater, euh, ça y était déjà. Mais par exemple, le digitize et le phaser, le vinyle. Ensuite, on a nos projets et évidemment, tout ça, on peut le, le backupper hein, sur son ordinateur ou dans le cloud, dans son compte Novation. Et puis en plus, on peut mettre des couleurs. C'est beau. OK. Bah voilà les amis, circuit trisome. Bah c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos du Rhythm. Si vous voulez l'acheter, évidemment, il y a des liens qui sont disponibles dans la description. N'hésitez pas, hein. faites-vous plaisir parce que franchement, c'est pas très cher. Plus d'informations sur le circuit RIDOM, vous en avez sur la chaîne Les Sondiers. Les liens sont là, dans la description, partout. J'ai même fait un live avec cette machine, si vous êtes intéressé, ça dure 2h30 et, et là, vous avez tout sur le Rhythm. Et bien bah moi, je vais faire un peu de musique et puis c'est tout, hein. c'est parti.